On a une carte semaine Tout ça, va Pas, pas, pas, il va y avoir et Après, après, après, après, va après, C'est <'en m 'étonne> oui, de Et la ville de de également... C'est bien. de la municipalité de, pour le de Ça va plus tard Super. le public. Franchement, mesdames et messieurs, donc deuxième étape. de le km 800. L'étape toujours en des était bien sûr, par la Team de L'Ontario de Yom le et subventionné par la ville de France, on va parler donc représentants de la ville de nous rejoindre sur la ligne d'arrivée ici pour cette deuxième étape, première fonction cet après-midi, également deuxième fonction pour le Français de France, ce sera donc le contre-la-montre individuel, tant attendu parce que ça ne va pas faire de deux années d'absence, le tour loin c'est que du bonheur, énormément de monde, énormément de monde et un peu partout, voilà donc l'arrivée du team PD. La vie de Deuxième victoire de la jésus la vie de la le de la, la victoire de la jésus de la voilà les de la jésus je vous de la jésus de la jésus de la Très très, très, très, très bien. Beaucoup de sacrifices la jésus de la la de donc, de la défense qui arrive. Un peu de la défense, 207 qui arrive. On va remercier la française des jeux, on va remercier la collectivité, de Marseille. la travail de l'Etat, le le Mesdames et messieurs, voilà pas... le point ouais, hein, de Si vous avez Attention, il va pas le le le le le le ça tout ça a été aussi extraordinaire. Et quand vous voyez la publique, c'est énorme. Ben, depuis hier, beaucoup, beaucoup de monde. Ça prévoit, je euh, euh, du et pas même, ils étaient affrappés de vélo. Et pour le moment, ça, ça se passe bien. Merci, Président. je vous retrouve dans un petit instant encore un trois coureurs, mesdames et messieurs, sur vos applaudissements, je vous demande de les envoyer de les applaudir. Nous sommes partis à 9h, heures, 9h, heures. de Saint-Plus, euh, du Paris, pardon, pour allier Voilà le maillot vert qui arrive. Le maillot en trois rouge qui arrive. Voilà mon deux, trois coureurs, notamment dans le roi de la POJ qui arrive. Axel Carnier. il y a qui sont Il y a trois gars. Je voulais remercier donc de vous rappeler du la le Je vous remercier C'est le qui arrive ensemble. On vous remercie également, Jan-Alice, et Jan-Alice, Rose, Rose, bien a 100% pour la de méthode énergie. on a bien de de méthode de méthode de la première, méthode de méthode le méthode de méthode de méthode de de de méthode de méthode de méthode Je méthode de Team Boulogne-Yantyne est subventionné par la ville de Fort-de-France. Je vous remercie mesdames et messieurs, deuxième cet après midi sur lequel collabore 1 million Fort-de-France-Fort-de-France. Toujours patronné par la team Boulogne-Yantyne-le-Careuf est subventionné par la boule de Fort-de-France. Je vous remercie mesdames et messieurs, je vous remercie mesdames et messieurs ce matin, donc après 4.16, 2.9, aux sociétés de la Tipe Bébé Bloukart, savons-nous sur le la... cas sur le de kabeza gébaud de la Tipe Bébé Bloukart, deuxième de l'étape. Euh, de 10 de l'an, il on va pas tranquillement. Mais Je vous rappelle que c'est Soraka Cabezal cas de qui la porte ici après 96,20. Et je sens arrivé au pouvoir, mesdames et messieurs, c'est le coureur du Cité de la Tipe Bébébé voilà, il y a eu énormément de, de petits soucis mécaniques, notamment à la sortie de cette année, au début de cette deuxième étape, par laquelle il y avait Arrivé de du corps, et là, messieurs, Oh, yeah, attention, ça prend du deuxième consent, pour et toi. On part du temps de voir 15h15. Nous donc à Boris ensuite j'irai direction à la ensuite j'irai voir la sympathie, oui comme la j'irai voir Boris à Abdul Boris Clichot, oui j'irai voir le pianiste de Boris en place François Miguel, le du de La trois missions, retour et après 8 km 30, 8 km deuxième deuxième étape, 8 km l'état toujours patronné par la team Boulogne, l'insoumis, le canadien. Je rappelle que c'est ce matin qu'a déjà Diego Ramon, il cette deuxième étape 96 km du Saint-Marin tout oh, C'est pas pour elle et pas et ici Donc, ici euh, donc deuxième conscience de d'après-midi, 8 km croissant entre Fort-le-France et Fort-le-France. Deuxième de d'après-midi, 8 km de avec euh, tic boulogne Lecure et le Canoff, et bien sûr, la ville de fort france Ai, Jadjégo Ramande de la Tour Le Pépé Blocard, deuxième, Axel Tellandier de la Défense, troisième place, Thierry O'Crasse, Mario Alberto, il est de Wieler Team. Attention à coureurs, mesdames et messieurs, les coureurs qui arrivent sur mon applaudissement. merci beaucoup de vous applaudir, merci à marie saint pour le l'arrivée ici à port de france avec la Team de tierre le cas et bien sûr, la gourdeur oui. pour <applaudissements> le fond. Les applaudissements, la gourdeur, super. Marc Aurélie, sur la ligne d'arrivée. Marc Aurélie, sur la ligne d'arrivée.